Hop, oh, gens de l'internet. J'espère que vous allez tous magnifiquement Ma bien aujourd'hui pour le de personne. Parce que je n'ai pas mieux aujourd'hui, les amis. On est sur le meilleur serveur PVP Faction du moment. Faction, les amis. Et eh bien oui, les amis, vous le savez, ça reste le meilleur serveur du moment. Même si il y a beaucoup moins de joueurs qu'il y en avait avant. Mais ne vous inquiétez pas, les amis. Ça fait partie du processus d'avoir un serveur. Quand votre serveur est ouvert depuis un bon moment, ça fait déjà 4 mois depuis janvier que le serveur est ouvert. Donc, c'est sûr qu'après 4 mois, euh, le serveur va perdre de connecter, etc. Mais pour notre part, on a décidé de euh, faire une petite mise à jour aujourd'hui pour vous proposer la version 2.8. Euh, Donc, il restera une autre mise à jour et ensuite, ça sera le reset. Donc, euh, avant qu'on parle de ça, je vais juste vous dire que... Il euh, y en a beaucoup qui disent, ouais, quand le serveur va reset bientôt, bla, bla bla pourquoi vous sortez des nouveautés, etc. Le serveur ne va pas reset bientôt, il va reset dans quelques mois, mais euh, on veut tester des trucs euh, pour notre V3. On veut tester des trucs, voir si certains trucs vous plaît, euh, des trucs comme ça, donc on va continuer à rajouter des trucs au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il nous reste deux mises à jour pour faire ça. Il nous reste genre la V8 qu'on vient de mettre, donc là il y a quand même une grosse nouveauté. Ensuite, on va faire la V9 qui va être une autre nouveauté, ainsi de suite, et vous avez compris quoi. Donc, on va commencer aujourd'hui avec euh, le système de compétences. Donc, on a fait un système de compétences, job, métier, un peu, euh, vous l'appelez un peu comme vous voulez, mais je vais vous expliquer un peu comment cela fonctionne. Donc, je vais vous expliquer chacun des métiers, ou des jobs, ou des compétences, comme vous voulez. Donc... Euh, on a, euh, en faisant la touche J de votre clavier hein, quand vous commencez sur cofaction, votre touche de départ est J. Vous avez plusieurs euh, compétences, donc vous avez 10 euh, compétences, donc alchimiste, farmer, guerrier mineur, enchanteur, chasseur, marchand, crafter, forge match, et bûcheron. Et Qu'est-ce qui arrive, c'est que quand vous upgradez chacun d'entre eux jusqu'au niveau euh, 20, vous obtenez euh, des avantages. Donc... Je vais vous expliquer, la j'ai ce qu'est-ce qu'il vous donne, le farmer, et ainsi de suite. Mais juste avant, je vais vous dire que les niveaux que vous aviez dans l'inventaire avant en game mode 0, donc vous saviez les niveaux qui étaient euh, dans l'inventaire, malheureusement, je sais qu que vous allez être énervé, mais ils sont plus là. On trouvait que le système euh, n'était euh, pas assez complexe, assez bien fait. On a décidé de refaire le système en beaucoup mieux. Donc euh, voilà, je suis vraiment désolé pour ceux qui ça dérange, mais vous allez voir, c'est quand même assez facile... Euh... De réussir à remonter ces niveaux et ce genre de trucs, vous, vous allez voir. Donc, pour l'alchimie, ses amis. Premièrement, il faut savoir que chacun des trucs vous donne un, un item spécial quand vous êtes level 20. Comment arriver niveau 20 C'est très simple, c'est soit en lançant des potions, comme je fais en ce moment, en utilisant des potions, ou en, en buvant des potions, en les consommant. Donc, par exemple, les speeds etc., quand vous les consommez, etc., comme ça. Donc, ça, c'est, voilà, ça, c'est une chose. Pour augmenter son, euh, son niveau 20 d'alchimiste. Euh, Quand vous obtenez le niveau 20 d'alchimiste, vous avez deux potions. Donc, ils ne sont pas encore ajoutés euh, aux nouveaux items ici. Mais, vous allez avoir deux potions. Vous allez avoir une potion anti-back. Que vous allez pouvoir lancer sur vos ennemis. Et la personne ne pourra pas sortir de la warzone jusqu'à temps que euh, l'effet soit terminé. Donc, je crois que ça va être un effet de 10 minutes. Et pour, euh, le cons par conséquent, il y aura la deuxième potion. Donc, la potion qui va être buvable. Donc, celle que vous allez pouvoir boire. Comme, par exemple, je vous donne un exemple... Euh, celle-là, celle-là ici, vous la buvez et là, maintenant, vous pouvez sortir. Donc, si vous avez atta été attaqué par une... Euh... Une potion danti euh, vous allez pouvoir euh, prendre une potion euh, de soins d'antibac. Donc voilà, c'est une potion buvable et une potion justable en volcanite. Et, et bien sûr, ils vont être craftables seulement quand vous allez atteindre le niveau 20. Donc voilà, obtenable et craftable seulement quand vous allez atte atteindre le niveau 20. Quand vous êtes niveau 20, vous pouvez la crafter à l'infini, la mettre en vente à l'HDV ou quoi que ce soit. C'est vous qui choisissez, Mais ça reste qu'il faut être niveau 20 pour qu'une personne puisse la crafter. Ensuite, on passe au farmer. Donc le farmer, c'est tout ce qui est. Euh, Bu récolte de buissons euh, récolte de carottes euh, tout ce genre de trucs en fait euh, c'est ça qui, qui compte attends je vais juste voir peut-être qu'il y a monster non il n'y a pas personne je sais pas exactement qui qui a un champ de euh, le gros ralouf euh, je sais pas qui, qui a un champ de trucs oh, ok c'est pas bien la FK. par exemple lui ok regardez à chaque fois que je vais récolter euh... oh putain je lag de fou euh, des volcanites par exemple ok je récolte des volcanites dans son champ bon inquiétez vous pas je vais les, euh, je vais les remettre euh... Dans son inventaire, les volcanites. Hein. Mais, à chaque fois que vous allez récolter des volcanites, de l'épidote, euh, tous les buissons, tous les trucs qui se récoltent, tous les trucs qui se farment, donc, sauf la canne à sucre et les cactus, tout le reste, tout ce qui se farme et qui se récolte, vous allez obtenir de l'XP en minant. Donc, par exemple, vous voyez, j'ai augmenté ici mon niveau un petit peu. Bon, je n'ai pas augmenté beaucoup, mais il a quand même augmenté un petit peu. Donc, on va juste lui drop cela, euh, vu que c'est à lui. Voilà. Donc, à chaque fois, le niveau, il, il augmente à chaque fois. Euh, pour le farmer, vous, obteniez, vous obtiendrez euh, la possibilité de jusqu'à x5 vos buissons, donc euh, voilà, euh, vous allez au début être, genre par exemple quand vous allez être niveau 10, vous allez obtenir x2, niveau 15 x3, et niveau 20 x5 ou x, euh, x8, on sait pas encore, on va regarder là-dessus, Mais bon voilà, ouais. ensuite, guerrier, c'est quand vous tuez des gens en PVP, quand vous faisiez les, faites des kills. Donc, à chaque fois que vous faites des kills, vous pouvez obtenir euh, plusieurs trucs intéressants. Donc, vous allez pouvoir obtenir l'épée. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Je, vous allez pouvoir obtenir l'épée euh, spéciale. Donc, l'épée en Vulcanite. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de spécial Cette épée, en plus de faire 16 de dégâts, elle elle donne un effet de rage, donc à chaque fois que vous faites un combo, par exemple de, euh, je sais pas euh, 5-6 coups, quand vous faites un combo sans que la personne vous touche, euh, vous allez commencer à faire plus en plus de dégâts, et ça va commencer à plus en plus reculer la personne, genre ça va, vous allez avoir une plus grosse reach en fait, de plus en plus, avec cette épée là, donc c'est une épée quand même assez importante à crafter, et comme vous voyez, il y a un cœur dessus, donc vous, vous en doutez qu'elle va être craftable avec des cœurs de volcanite. Ensuite euh, c'est bon pour le, euh, le guerrier et le mineur, bon je pense que vous êtes pas con. vous avez compris, ça va vous donner euh, une pioche, la pioche elle va être plutôt intéressante parce qu'elle va tout récolter en x5 Donc euh, si vous minez par exemple du bois, c'est x5 Vous minez du sable, x5 Vous minez des minerais, x5 Donc tout va vous donner x5 Mais entendu si vous minez euh, des items Par exemple l'endorchestre, le... tout ça, ça va pas vous les donner Mais tout ce qui est bloc qui se trouve dans la map euh, Ça, ça va être euh, x5 à partir du niveau 20. Comment augmenter? C'est très simple. En minant euh, des minerais. Donc à partir du fer. Jusque euh, du charbon. Redstone etc. Tout ça. Vont vous donner de l'XP. Mais c'est sûr que si vous trouvez des minerais. Des PIDOT, euh, Ça va vous donner beaucoup plus d'XP. Pour l'instant. Cela fonctionne seulement dans la map. Euh, faction. Donc il faut faire attention. Mais peut-être qu'on va l'introduire au serveur minage après. Parce que je trouve que ce serait une bonne. Euh, une bonne nouveauté à faire dans le serveur minage. Je pense que ça donnerait. Le goût aux gens d'aller dans le serveur minage. Pour euh, pouvoir justement. Euh, effectuer. Euh, euh, ou récope leur niveau de mineur. Ensuite on a l'enchanteur, donc l'enchanteur comment ça fonctionne? L'enchanteur c'est un peu plus simple mais à la fois très difficile parce que l'enchanteur il faut enchanter des livres en fait en enchantant des livres vous allez pouvoir avoir la possibilité d'avoir des nouveaux enchants qui sont euh, pas encore disponibles mais vous allez pouvoir avoir des nouveaux enchants par exemple je vous donne un exemple tout con mais vous allez pouvoir avoir peut-être rage 3, force 3, euh, la, perm la permission de voler dans vos claims, plein de trucs, plein de nouvelles enchantes intéressantes qui vont être disponibles à partir du, euh, de la table d'enchante. donc ça c'est plutôt cool parce que vous allez pouvoir euh, avoir des nouveautés au pvp, des nouveautés pour construire vos bases etc vous allez peut avoir aussi des enchantes sur vos pioches, vos épées par exemple sur une pioche peut-être euh, genre peut-être vous permettre d'avoir une pioche avec Aster 2 par exemple ou des trucs comme ça enfin vraiment des trucs vraiment intéressants euh, qui vont vous permettre dans le fond de euh, de vouloir un le niveau euh, 20 euh, de votre enchanteur comme vous voyez j'ai fait pas mal d'enchanteurs et je suis rendu niveau euh, niveau 1 <rire> j'ai un petit peu avancé niveau 1. Ensuite le chasseur, c'est quoi C'est quand vous tuez des mobs, à chaque fois que vous allez tuer des mobs, euh, vous allez pouvoir obtenir de l'XP. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être la même chose. Donc, niveau de tout tout, tout, tout, tout ce que vous allez faire, euh, euh, tout ce que vous allez euh, tuer par exemple, excusez-moi. Donc, ça peut être les creepers, les, under, les undermans, etc. Plus que vous tuez un mob rare, plus que le truc va augmenter. Si vous tuez un golem, vous allez obtenir plus d'XP que si vous tuez bien sûr un, euh, un zombie. Donc, ça, ça peut être intéressant. Et qu'est-ce que ça vous donne Ça vous donne la possibilité de récupérer les loot x5. Hey! Donc, quand vous allez tuer un underpearl, par exemple, vous avez looting 3 sur vous, et vous avez aussi le x5, vous allez obtenir peut-être genre un stack de perles à chaque fois. Donc, ça peut vraiment être intéressant euh, au fur et à mesure, plus en plus, que vous allez euh, rank up de niveau. Ensuite, on a le marchand. Le marchand, c'est le plus intéressant parce que, euh, plus que vous allez rank up de niveau, vous allez obtenir euh, jusqu'à 20% plus de gains lors de vos euh, ventes. Donc, par exemple, vous avez, euh, vous vendez des trucs, par exemple, au shop. Je vais prendre un exemple de citrouille. Euh, J'ai des citrouilles, je fais slash shop. Euh, je vends mes citrouilles. Donc voilà, j'obtiens 32$. Mais avec ça, j'obtiens aussi des niveaux. Et les niveaux vont me permettre de euh, augmenter. Euh... Et avec ces niveaux, ben, au bout du niveau 20, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous obtenez 20% plus de plus euh, de, de vente. Donc ça peut vraiment être important, ça peut vraiment être OP euh, 20% si on calcule sur, par exemple, Oups, c'est pas ce que je vais faire, je vais faire slash shop. Si on calcule, regardez, si vous vendez du volcanite, 20% de 1260, euh, 1700, c'est quand même beaucoup, même chose pour ça. Bon, c'est sûr que sur les poppies, ces genre de trucs-là, ça vous donne quelques sentiments plus, mais vous avez compris le principe. Ensuite, on a le crafter. Donc, à chaque fois que vous allez crafter des joints, des échelles en fer, n'importe quel minerai, euh, pas, pas n'importe quel minerai, n'importe quel item, pardonnez-moi, que vous allez crafter, vous allez avoir la possibilité d'obtenir de l'XP. Bien sûr, si vous craftez un enclume un en volcanite et quelque chose qui prend du volcanite, vous allez recevoir beaucoup plus euh, de euh, XP euh, parce que ben, l'item est plus rare. Mais ensuite, euh, ensuite qu'est-ce que je veux dire ensuite euh, Quand vous allez... Euh, Obtenir les niveaux 20, vous allez avoir la possibilité de crafter le lingot de volcanite et ensuite ben, avec le lingot vous allez pouvoir crafter l'armure aussi donc le lingot de volcanite va être obtenable seulement par là donc vous allez pouvoir crafter des lingots seulement si vous avez atteint votre niveau 20 de crafter et ensuite vous allez pouvoir crafter cette magnifique armure les amis que je vais mettre sur moi d'ailleurs pour vous montrer la texture donc cette magnifique armure qui vous donnera bien entendu des effets spéciaux des trucs comme ça pour l'instant il n'y a pas vraiment d'effets spéciaux mais on pense rajouter des particules et tout quand vous la portez sur vous donc ça peut vraiment être cool de ce côté là ça peut vraiment vraiment être intéressant elle est la même durabilité que l'armure renforcée mais si une armure euh, légendaire, difficile à obtenir. Et comme je dis, elle donne des... des euh, elle donne... Euh, comment ça s'appelle euh, Des particules et plus de résistance au euh, niveau des coups. Ensuite... Quand vous avez euh, fini votre niveau 20 de crafter, vous pouvez crafter le forge-mage. Donc, le forge-mage, c'est quoi? C'est quand vous enchantez des gemmes. Donc, par exemple, des gemmes euh, sont les gemmes ici. Donc, gemme comme ça, gemme comme ça, gemme comme ça. Et euh, ça, je vais vous la laisser. Donc, quand vous avez enchanté plein de gemmes comme ça, vous avez vu, vous avez plein de gemmes. Bon, on a vraiment eu pas de chance sur les gemmes, là, mais vraiment pas beaucoup. Vous avez, euh, quand vous êtes niveau 20, vous avez la possibilité de, de crafter une gemme tier 5. Donc, la gemme tier 5, bien entendu, ça va vous prendre... Euh, des minerais de euh, volcanite, euh, lingots de volcanite, euh, donc de vulcanite plutôt, pas volcanite mais vulcanite. Donc voilà, ça va prendre des, des minerais de vulcanite que vous allez devoir mettre dans un four, etc. Donc au final, il faudra que aussi vous soyez euh, crafter niveau 20 et forgement niveau 20 pour pouvoir faire ça. Et ensuite, vous avez jusqu'à 14% de haut oh, C'est vraiment pas de, la... c'est vraiment de la merde ce que j'ai eu. Vous allez avoir euh, une chance d'avoir jusqu'à euh, 14% de plus de dégâts. Euh, résistance, mais aussi plus 6 de heal, comme vous pouvez voir, attendez, euh, moins 13, vous avez vu, 11 de dégâts, 11 de résistance, euh, 7 de damage, 3 de heal, en gros c'est des meilleurs gemmes, bon c'est sûr qu'il y en a des fois que vous n'allez peut-être pas avoir de chance, ça, ça, c'est aléatoire quand même, faut pas, faut pas faut se le dire, mais il faut euh, quand même que vous sachiez que ces gemmes là, ils sont beaucoup plus puissantes, donc vous voyez, damage 12, euh, on a quoi de moins 13, moins 12, 4, plus 12 de speed, plus 5 de coeur Donc voilà, vous avez compris le principe Donc euh, c'est sûr que là vous allez dire Oui mais c'est hyper cheaté les cons putain C'est pas juste, non non non Les gars, il faut être niveau 20 crafter et niveau 20, mage, donc ça prend 40 niveaux Pour pouvoir crafter, juste Crafter euh, la gemme euh, Tier 5, donc ça va être extrêmement Chaud à obtenir, et la personne qui va obtenir Va pouvoir sûrement les vendre dans le, La hache pour des millions et des millions de dollars C'est sûr et certain, ensuite On passe au bûcheron, donc le bûcheron c'est très simple Vous avez compris, c'est quand vous allez bûcher des arbres Vous allez obtenir euh, deux trucs Donc premièrement à partir du niveau 10 de bûcheron Vous allez pouvoir détruire les arbres euh, Automatiquement comme en nuage donc quand vous allez miner le tronc d'arbre, toute l'arbre va va tomber, et aussi, vous allez obtenir la hache de combat, donc celle-ci est hache de combat, donc la hache de combat, c'est quoi C'est une item que vous pouvez item block, mais aussi qui va être, vous permettre de PVP, donc c'est plutôt intéressant, une, une épée qui donne quand même une hache qui donne quand même plus 18 de, de dégâts, et elle aussi, elle obtient, elle, elle aussi plutôt, excusez-moi, elle donne des euh, effets de rage et tout, quand vous faisiez des, vous faisiez des combos, etc. Donc c'est vraiment intéressant cette mise à jour-là, les amis, parce que c'est vraiment un système de compétences et euh, vraiment ce que vous, vous pouvez farmer ce que vous voulez. Si vous êtes un Alchimiste, vous farmez les trucs de potions. Et ce que je vous conseille de faire, franchement, c'est si vous êtes tous dans une faction, euh, chacun un membre de la faction se concentre sur une euh, catégorie. Par exemple, quelqu'un se concentre pour un alchimiste, comme ça, ben, cette personne-là peut vous crafter des potions pour vous. Ou quelqu'un s'occupe du farmer pour pouvoir vous dupliquer vos minerais. Quelqu'un s'occupe du guerrier pour pouvoir crafter, la, la, pour pouvoir obtenir la nouvelle épée. Euh, quelqu'un s'occupe du mineur pour obtenir la nouvelle pioche. Ainsi de suite. Bon, il y a encore des trucs qui ne sont pas terminés comme vous voyez dans le game mode ici il manque les deux potions ainsi que les, les, la pioche, euh, les textures sont pas terminées pour les les, euh, les deux potions, il y a une petite erreur de texture donc les, la texture est invisible donc bon voilà quoi, et pour la pioche euh, elle n'est pas encore terminée donc il faudra qu'on la termine le plus tôt possible et ça va être fait ça va être ajouté au courant de la semaine à partir de mercredi tout ce que je vous ai parlé donc les âges de combat et tout ça va être activé. donc pour l'instant c'est juste voilà ils sont pas activés vu qu'il y a personne qui est encore niveau 20 mais à partir de mercredi euh, mercredi qui arrive, tout va être activé Donc l'effet de rage sur l'épée les, les armures avec les effets, etc Les particules, tout ça va être fait à partir euh, De mercredi, donc euh, voilà Vous avez tout le week-end pour farmer les amis Et puis j'espère vraiment que ça va vous faire plaisir Je veux juste vous annoncer aussi, il y en a plein qui vont se dire « Oui, Americans, euh, euh, ça sert à rien de faire ça Parce que tu vas mettre les nouveaux items dans la boîte Et les gens qui vont payer vont pouvoir obtenir les items En fait, non pour l'instant, pendant la première semaine, non. Et ensuite, si vous le voulez bien, on va créer une caisse où qu'on va mettre des nouveaux items, mais difficile à obtenir. Donc, les nouveaux items, des nouveautés, on va faire une nouvelle caisse et on va retirer une des caisses qu'il y a là. Donc, peut-être la clé qui est quête, vu que ça fait longtemps qu'elle est là, peut-être qu'on pourrait la retirer. Il y a quand même eu... Oups, là, on peut... Je veux juste voir ça. Il y a quand même eu 45 000 clés qui ont été distribuées, donc avec les give-all et tout. Et cette nouvelle clé qui est la clé Minus, qui est la toute nouvelle aussi, elle a énormément eu de et tout Donc, c'est plutôt... Euh, intéressant on verra pour une des clés qu'on retirera mais sinon vous avez compris le principe c'est vraiment euh, on va vraiment attendre pour qu'il y ait des gens qui puissent le tenir avant de les mettre dans la caisse bon sur ce euh, je pense que j'ai fait le tour, je voulais aussi vous dire que nous allons lever la limite des CF à partir de mercredi aussi euh, donc euh, à partir de mercredi la limite des CF va être de maintenant 1 million à la place de 100 000 donc c'est pour ceux que ça l'intéresse vraiment et nous allons aussi euh, changer les récompenses du slash slot pour des meilleures récompenses et nous allons augmenter le prix à 100 000 donc ça va être 100 000 pour faire un slot et nous allons mettre des vraiment meilleures récompenses Donc voilà, c'est vraiment pour vous euh, permettre de, euh, de, de tester votre chance et bien sûr de gagner plus et vu que l'économie est rendu quand même assez pété parce que, bon, on va pas se mentir. Regardez, à euh, a 82 millions, face QC, les groupes et Ils ont énormément d'argent. Il y a quasiment un million de dollars sur le serveur. Donc, voilà. C'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est une longue vidéo. Je suis vraiment désolé. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc, j'espère que j'ai bafouillé ou quoi. Ça fait quoi, 3 semaines que pas fait de vidéo. Donc, je suis vraiment désolé. Mais je vous aime énormément. Et merci encore pour tout le support que vous apportez à ma chaîne YouTube.